J'avais essayé de miser le podium. Comme j'étais en petite année, c'était déjà un bon objectif. Et là, du coup, de gagner, bah, c'est le top. Bah, je suis content parce qu'il fait beau. Euh, on est dans une période difficile, de pouvoir courir, ça fait du bien. Et euh, bah, les entraînements, ils payent. Et donc voilà, c'est top. Bah, la course s'est bien passée. Euh, J'ai été devant du début à la fin. J'ai essayé de, de contrôler la course pour, pour gagner. Et voilà. ça euh, s'est bien passé. Okay. Ouais bah, on va dire qu'avec la Coupe du Monde que j'avais fait là, le, y a, euh, le 20 décembre, là, euh, sur la verticale, j'avais fait 5ème, donc je savais que. J'étais en forme cette année et puis ben, il fallait confirmer, bien recommencer à la nouvelle année.